Salut à toutes et à toutes, c'est Tizball on se retrouve pour le clip du dimanche numéro 41 fait par Optics sur Nocton. Donc du coup il arrive sur Nocton, comme ça il se dit oh je vais faire des petits headshots Donc il arrive garage, hein, il fait un premier headshot, un deuxième headshot Sauf que le troisième il loupe grave parce qu'il va encore enchaîner avec plusieurs headshots Et ça fait au final une petite triple headshot GG à toi Optics pour ta petite triple headshot Donc on enchaîne directement avec le clip fail fait par Iron sur Red donc il va sortir du raid, comme ça, il va voir deux mecs SK, il va leur mettre une collate, il va cuisine, il va voir des mecs, sauf qu'il se fait broc au moment, et là, il loupe la 5 feed. Désolé à toi Iron, mais c'est comme ça, donc c'est fini pour ce clip du dimanche, on se retrouve pour la prochaine fois, peace, c'était Titvali.